L'Europe était le principal foyer de contamination, le continent est aujourd'hui celui qui compte le plus de décès liés au coronavirus devant l'Asie. Les mesures de confinement s'accélèrent et se multiplient, à l'image de la Belgique qui a sauté le pas il y a une heure. Bonjour Pierre Benazé, vous êtes à Bruxelles, les Belges doivent donc aussi rester à la maison. Bonjour. Oui, effectivement. Depuis midi, ça y est, le confinement a été décrété. Les Belges s'y attendaient depuis l'annonce des premières mesures jeudi soir dernier. Il y avait déjà eu la fermeture de tous les commerces non essentiels. Désormais, l'essentiel des commerces est fermé depuis midi. Il ne reste d'ouvert que, évidemment, les stations-services, les pharmacies, les commerces alimentaires, euh, mais aussi euh, les banques, les librairies et euh, les salons de coiffure, mais seulement un client euh, par salon de coiffure et par rendez-vous. Euh, pour les magasins d'alimentation, les supermarchés, euh, ils, devoir, euh, ils vont devoir évidemment engager du personnel, en tout cas c'est ce qui est prévu, parce qu'il faut des files d'attente extérieures qui vont devoir être gérées et il peut y avoir un client maximum sur une surface de 10 mètres carrés, donc ça va être effectivement... Assez compliqué à gérer. On n'a pas vu encore exactement comment ça fonctionnait parce que pour l'instant, euh, l'entrée en vigueur est effectivement euh, décrétée. Mais on n'a pas encore, par exemple, de sanctions. La première ministre euh, Sophie Wilmest n'en a pas annoncé lors de sa conférence de presse hier soir. En tout cas, ce sont des mesures qui ressemblent euh, fortement à celles annoncées en France. En revanche, il n'y a pas besoin d'avoir un papier, une dérogation pour prouver qu'on se rend à son, à son travail, puisque le télétravail n'est pas possible dans certains cas. Pas besoin de papier spécifique non plus pour aller se promener en forêt. Le gouvernement belge encourage les activités physiques et les sorties, mais uniquement en famille, dans le cercle avec lequel on est confiné à la maison. Juste à côté de la Belgique, Pierre, les Pays-Bas, eux, refusent le confinement. Oui, effectivement, il y a des dissensions au sein de l'Union européenne sur les mesures. Euh, ces mesures de re... cette, cette attitude, cette stratégie de refus du confinement a été annoncée par le Premier ministre Marc Rutteux. Euh, il estime qu'il faut créer une immunité collective aux Pays-Bas et donc qu'il faut en quelque sorte que le virus circule. Alors évidemment, pour étaler euh, le pic de saturation dans les hôpitaux, euh, les écoles ont été fermées, les bars, les cafés, les restaurants, ainsi que les maisons closes ou les coffee shops par exemple. Euh, en revanche, pas de mesures de confinement le Premier ministre estime que cette stratégie devrait permettre aux Pays-Bas de se sortir plus vite de la crise, parce que si on fermait tout, ça pourrait durer des mois, voire un an. C'est en tout cas ce qu'affirme Marc Rutteux. Il est critiqué par certains en Europe parce que c'était la stratégie qui avait été choisie par le Royaume-Uni, une stratégie à laquelle les Britanniques ont finalement renoncé. Merci pour ces éléments, Pierre Benazé, en direct de Bruxelles. J'ajoute que ce soir, Angela Merkel s'adressera à la nation, une première en 14 ans de pouvoir pour la chancelière allemande. En France, la vie s'est arrêtée.